bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler de comment faire pour sortir de la dépendance affective dans un tout premier temps dans ce live je vais vous exposer qu'est ce qui fait que vous êtes dans la dépendance affective et que aujourd'hui vous semblez tourner en rond peut-être que vous avez déjà processé vous avez déjà fait un, un travail sur vous pour vous sortir de la dépendance affective mais il y a de la résistance peut-être et euh, dans un deuxième paragraphe, ce serait de vous donner vraiment des clés de comment faire pour sortir de cette dépendance affective. Parce qu'en réalité, il y a une combinaison justement qui fait que parfois c'est difficile de vous sortir de là. Donc c'est vraiment une, une combinaison. Où il, faut, il, faut, il faut décrocher deux blocages en même temps et rectifier et transformer deux, deux éléments en même temps. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vous invite à rester. Jusqu'à la fin de ce live. Je vous souhaite la bienvenue. Euh, en tout cas, je... Je ne sais pas si on m'entend bien. <rire> voilà. Et euh, si vous arrivez, vous êtes dans le replay, je vous remercie de me mettre un like, un petit commentaire aussi, un petit coucou. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par là. Parce que je suis toute seule face à ma vidéo, vous voyez. Et ça me fait toujours du bien de me sentir en lien avec vous. Parce que ça me fait plaisir de vous... Faire ces lives, bien sûr, pour vous aider à être euh, davantage euh, autonome, de la clarté dans les blocages que vous pouvez transformer, euh, vous offrir des outils aussi pour que vous puissiez transformer concrètement votre vie. C'est ma mission du moins, j'espère vraiment la remplir euh, euh, véritablement auprès de vous. Alors, allons-y, je plonge dans le sujet. Euh, la dépendance affective. Qu'est-ce que la dépendance affective la dépendance affective, elle se traduit déjà par un trop grand besoin de l'autre, une nécessité impérative de l'autre, comme si sans l'autre, vous, vous n'existez pas. Sans l'autre, vous n'êtes pas capable de vous en sortir. Et dans cette mécanique-là, euh, euh, il y a vraiment dans, le, dans la dépendance affective, le fait que vous êtes en incapacité, en incapacité psychologique à vivre, pour vous et par vous même je reprends la dépendance affective elle est souvent reliée par cette incapacité psychologique de vivre par soi et pour soi même ça dénote vraiment un, un besoin de rétablir la confiance en soi l'estime de soi la structure de soi même parce qu'on a vraiment cette croyance limitante quon ne, ne peut pas se structurer sans l'autre on n'y arrivera pas sans l'autre et, et aussi euh, il y a quelque chose d'assez intéressant en fait dans la dépendance affective dans le sens où il y a ce besoin de rétablir la confiance en soi euh, cette croyance qui dit que je ne peux pas vivre sans l'autre j'y arriverai pas sans l'autre ça c'est clair donc il y a une restructuration à faire je vous donnerai les clés à, la fin, à, à, à un moment donné de ce live. Mais il y a autre chose qui fait que quelque part, même si on le sait, on vous a peut-être déjà dit, prenez confiance en vous, mais vous n'arrivez pas à, à, à, à déclencher ça en vous. C'est normal, parce qu'en réalité, il y a un réel bénéfice secondaire pour les personnes qui sont dans la dépendance affective de ne pas trouver les solutions, de ne pas prendre confiance en vous, de ne pas retrouver votre propre autonomie, de ne pas être une femme debout. Ou un homme debout il y a il y a vraiment un bénéfice secondaire à cela donc traduit autrement il y a un bénéfice secondaire d'être dans un comment dire d'être plutôt dans un espace de fragilité d'être dans la fragilité d'être dans le besoin dans la nécessité d'être euh, euh, dans un état de victime aussi dans oui dans une fragilité ça peut être matériel financière psychologique ou autre pour créer la nécessité et le besoin de l'autre mais pour signaler de manière claire à l'autre dire voilà je te, je te montre même physiquement et là de manière concrète que effectivement j'ai un besoin de toi j'ai une nécessité de toi et que tu ne peux pas faire autrement à part reconnaître l'information et donc il y a un deuxième qui est accolé à, à, à ce manque de confiance en soi qui, qui a du sens du coup parce que ça fait partie d'une mécanique pour que ça marche euh, ça a du sens parce que du coup vous êtes garantissé que l'autre va être là pour vous donc pour toutes les personnes qui sont dans la dépendance affective surtout dans le couple vous êtes vous créez volontairement consciemment et inconsciemment une fragilité et ça a du sens pour vous de créer la fragilité. C'est une stratégie que vous allez mettre en place pour créer du lien qui est un lien d'amour, pour vous assurer que l'autre est là pour vous. Donc il y a vraiment deux éléments. OK. Vous auriez besoin, du coup, en conséquence, de rétablir la confiance en soi. OK. Rétablir l'autonomie émotionnelle et affective, d'accord. Mais en même temps, vous avez besoin de revoir la notion du lien et la notion d'amour. Parce qu'effectivement, les personnes qui vivent la dépendance affective sont souvent des personnes qui ont peur d'être seules. Ils ont peur d'être seules. Donc le moyen qu'ils trouvent pour garantir que la relation soit là et que la, la avoir des preuves d'amour et que la pour oui pour ressentir l'amour vraiment. Et, et, et la garantir, c'est de vous assurer constamment, constamment que l'autre est là pour vous. Sauf que le moyen que vous, uti vous utilisez pour que l'autre soit là pour vous, elle est un peu tragique. Parce que quelque part, vous vous mettez à mal vous-même pour que cette mécanique puisse se vivre. Pour que l'amour, le, le, le soutien soit effectivement là pour vous. Donc, c'est un, un peu cette mécanique sur ces deux volets-là, entre la confiance en soi et la manière dont vous rentrez en lien qui a besoin d'être changé euh, véritablement pour que ça, la, la dépendance affective se décroche véritablement. Donc, euh, si on vous dit, ben, <rire> prenez confiance en vous et vous allez sortir de la dépendance affective, euh, non, vous n'allez pas le faire, c'est normal. Parce qu'en parallèle, vous auriez besoin de rétablir, de dire, ok, je peux, comment je peux rentrer en lien d'amour avec l'autre qui soit un lien où je me sens en sécurité qui soit un lien où je me sens euh, euh, tranquille où je sens que cette garantie d'amour elle est véritablement là c'est ça le truc donc c'est en avançant sur ces deux volets en transformant ces, ces deux aspects là que vous allez sortir de la dépendance affective c'est vraiment une, une combinaison de deux éléments vous voyez donc euh, est-ce que je suis déjà claire à ce niveau-là Est-ce que ça parle pour vous N'hésitez pas à me mettre un commentaire déjà à ce niveau-là. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire l'état des lieux. D'accord Si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous êtes déjà en train de regarder cette vidéo. Euh, c'est comme si on va faire une séance ensemble. Ok Donc, on va faire l'état des lieux. De dire, ok, qu'est-ce qui fait Quelles sont les raisons en réalité, qui me pousse à être dans cette dépendance affective et qui fait que c'est difficile de s'en sortir. Je vais vous donner les différentes raisons pour lesquelles. La deuxième, c'est, ok, quelles sont les stratégies que vous mettez en place, des stratégies comportementales, qui sont peut-être des automatismes, déjà, hein, ancrés en vous, qui fait que quelque part, vous nourrissez cette boucle dans laquelle vous êtes, qui est de la dépendance affective et qui fait que c'est difficile pour vous de vous en sortir. C'est quoi les stratégies que vous mettez en place ok la troisième chose en fait euh, qui est importante c'est de dire mais quel est le but à la base qu'est ce que vous désirez à la base dans le, la relation avec l'autre on va faire une petite mise à jour peut-être que ça fait du bien et puis après on se dit ok on va faire la conclusion de tout ça et l'idée ici, c'est que vous prenez conscience effectivement que les stratégies que vous mettez en place pour obtenir de l'amour à travers cette dépendance affective elle est finalement euh, toxique on va dire pour vous donc, en fait, c'est important de faire cette conclusion-là parce que tant que vous êtes dans la dépendance affective encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison d'être. C'est que pour vous, il y a un bénéfice de l'être. C'est pour ça que vous y êtes. Même si vous dites, OK, j'ai envie de m'en sortir, mais inconsciemment, inconsciemment, il y a quelque chose en vous, vous dites, j'y gagne. C'est pour ça que je reste. Et cela, j'espère que ça va créer cette rupture et que vous puissiez prendre conscience et de se dire, attends là, euh, OK, je vois ce que je veux. Mais la manière que, et les moyens que je déploie pour l'obtenir, quand même, sont, sont néfastes pour moi. D'accord je, je, je me fais du mal quand je fais ça. Et c'est ça qui est difficile. Hein? C'est ça qui est vraiment... Il y a, y a besoin de mettre de, de la lumière dessus pour toutes les personnes qui sont dans la dépendance affective. Et à partir de là, à partir de là vous allez... On, on va trouver les solutions. On va dire, ok, on a fait l'état des lieux. On a... Vous avez fait l'état des lieux. Vous vous êtes dit, ok, maintenant, il faut que je change. Donc, si vous êtes dans cet espace, la suite va être importante pour vous parce que là, on va décortiquer quelles sont les transformations que vous pouvez mettre en place, justement, pour sortir euh, de cette euh, dépendance affective. Donc, voilà la trame qu'on va suivre ensemble, si vous êtes d'accord. Donc, prévoyez des notes si vous voulez, prévoyez de quoi noter. On va plonger dedans ensemble, d'accord Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me laissez un message euh, juste en dessous de la, du live. Alors, quelles sont les raisons Quelles sont les raisons pour laquelle vous devenez dépendant affectif Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que vous-même vous dites j'ai pas envie d'être dépendant affectif Hello, bonjour Laure, bienvenue. Euh, bonjour à Joe euh, qui vient d'arriver. Je, je coupe un peu le nom. Bienvenue dans ce live où je parle de la euh, Sortir de la dépendance affective. Donc, pour quelles raisons est-ce que vous devenez... Pourquoi est-ce que vous êtes dépendant affectif La première chose, c'est parce que vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas en vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas, pas confiance en vos propres capacités. Et donc, vous avez constamment besoin du regard de l'autre, de la validation de l'autre, de la reconnaissance de l'autre. Vous êtes complètement dépendant de l'approbation que vous allez recevoir. Et donc, l'autre est un élément qui va devenir important pour vous. Quelque part, en fait, vous existez dans le regard de l'autre. J'existe dans le regard de mon mari parce que cette personne-là en question peut, voit et mesure à quel point ce que je fais est extraordinaire. Donc, vous pouvez être en relation avec quelqu'un et se dire « J'ai plus de sentiments pour lui, mais je n'arrive pas à le quitter. » Mais peut-être parce que vous êtes dépendant de cette approbation que cette personne vous apporte et que constamment vous vous dites ah il me voit il me voit ah oui donc ça c'est ça c'est une chose la deuxième chose qui fait que vous êtes aussi dans cette dépendance et cette nécessité de l'autre c'est que euh, du coup, c'est aussi une, une conséquence d'un manque de confiance, vous ne croyez pas en vous, d'un manque de confiance en soi, c'est que vous pouvez aussi projeter, être dans une relation de projection. C'est-à-dire que vous projetez à l'autre absolument tout ce que vous pensez ou, ou tout ce que vous pensez que vous ne savez pas vous apporter, c'est exactement ça que vous allez projeter euh, chez l'autre. Hello Lola, bienvenue et donc vous allez être dépendant de tous ces. en fait je, je réexplique vous avez des carences à l'intérieur de vous et des manques et donc vous avez des besoins des besoins essentiels qui sont non nourris vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne vous allez dire ah, elle est vraiment extraordinaire parce qu'en réalité cette personne va compenser tous les besoins non nourri chez vous donc quand vous êtes en présence de cette personne vous allez vous sentir parfaitement bien Et vous allez dire ah oh, c'est génial parce que c'est quand je suis avec cette personne tous ces points manquants sont remplis sont remplis et d'ailleurs c'est pour ça que quand vous vous séparez de la personne parfois vous, vous dites ah j'ai de la difficulté à me séparer de la personne alors que les sentiments sont plus là mais en fait les sentiments ne sont plus là ok mais ce qui vous retient à l'autre, c'est qu'en fait, vous avez projeté, vous avez projeté sur l'autre des besoins que cette personne a remplis complètement. Donc, on verra aussi ça à la fin. Mais déjà, de se dire ok, je suis dépendant d'une personne parce que, parce que cette personne a apporté quelque chose qui constitue un puzzle manquant chez moi. Ce que je regrette chez l'autre, si vous êtes dans un espace de séparation, ce que je regrette chez l'autre et qui fait que je suis en dépendance, ou quand vous êtes en relation, ce que... La ré... Enfin, comment dire L'autre devient propriétaire de quelque chose que vous n'avez pas. D'accord Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes dépendante de l'autre. Si, par exemple, ça peut être que vous êtes dépendante de l'autre parce que l'autre incarne une réelle beauté physique alors que vous, vous avez un manque de confiance en vous de manière physique et vous dites « Ah, c'est super et, !»« et Ah, je le rencontre et c'est génial !» Et en fait, vous êtes dans la dépendance par rapport à l'autre de, de cette représentation de vous-même. Par exemple, vous pouvez, être en dépendance aussi, matériel financière parce que vous avez la croyance que vous vous pouvez pas vous en sortir seul c'est ça vous n'êtes pas capable d'être dans la richesse et en même temps et en même temps même si vous processez sur le fait de retrouver l'abondance la, financière ça peut pas le faire puisque Moins vous gagnez d'argent plus vous êtes dans la dépendance et plus vous maintenez le lien avec l'autre donc on va dire que c'est la boucle est bouclée <rire> donc du coup voilà donc L'une des raisons pour lesquelles donc, vous êtes dans cette dépendance aussi affective avec l'autre, c'est parce que l'autre vous apporte des choses que vous, vous vous faites croire, en tout cas, que vous n'êtes pas capable de vous apporter vous-même. Okay. Ou bien que vous, il y a un manque d'amour à l'intérieur de vous, par exemple. Vous vous dites, ah mais il me donne tellement d'amour que voilà, vous devenez dépendante de l'amour que cette personne vous apporte. Il y a autre chose aussi qui fait que vous pouvez être dans la dépendance financière, c'est que vous n'avez pas d'autonomie émotionnelle. Il n'y a pas d'autonomie émotionnelle. Vous n'avez pas les... les la... Ça s'apprend. Voilà. Il y a des techniques et ça s'apprend. On a besoin, je pense que toute personne dans ce monde, autant qu'on apprend à se brosser les dents, on apprend à se tenir à table, euh, ça devrait faire partie de notre éducation de savoir gérer nos émotions. Je, je trouve que c'est primordial euh, dans l'éducation de nos enfants, mais surtout pour nous, ça, ça doit faire partie de ce qu'on est censé savoir faire. Et il y a un grand manque justement de d'autonomie émotionnelle et affective qui fait que quelque part on se dit toujours qu'on a besoin de l'autre parce qu'il est rassurant, parce que comme un appui quoi, parce qu'il y a une peur de la souffrance, il y a une peur de la douleur. Alors que c'est quelque chose que vous, vous, on est censé tous savoir gérer nous-mêmes. Donc du coup, on devient dépendant de l'autre. Donc on est souvent, voyez-vous, dans ce que je vous dis, il y a quelque chose qui se répète. Ça revient vraiment à cette incapacité de soi. Je suis incapable de faire certaines choses. Je suis incapable de me réaliser vraiment. Je suis incapable de réussir dans la vie. Je suis incapable de faire par moi-même. Je suis incapable de réussir par moi-même. Je suis incapable de me voir belle je suis incapable de faire partie d'une classe sociale euh, que j'aimerais appartenir je suis incapable de faire partie d'eux parce que moi même euh, j'ai besoin de quelqu'un pour faire partie d'une classe sociale par exemple et il y a quand même une comme une sous-estime de soi qui fait qu'on croit que la solution c'est l'autre et que l'autre c'est vraiment lui qui est porteur de, de du bonheur qu'on a envie de vivre et on rentre en dépendance de justement de cette nécessité de ce besoin euh, et en même temps, euh, temps c'est ça qui, qui va rendre les choses un petit peu complexes en fait parce que euh, même si euh, vous allez euh, rétablir cette confiance en soi en vous, il y a une autre mémoire qui va se télescoper, c'est qu'une euh, personne qui est dans la dépendance avec, affective et c'est la raison pour laquelle euh, vous y êtes peut-être, c'est parce que vous avez terriblement, et c'est viscéral, peur d'être seule. Bonjour Joël et bienvenue. Vous avez et bonjour Frédéric aussi. Vous avez peur d'être seul. Il y a une grande peur de se retrouver et vous pouvez être terrorisé de d'être seul. Certainement parce que dans votre passé, dans votre enfance, c'est un sentiment qui a été déjà vécu et vous vous êtes fait la promesse de dire mais plus jamais j'ai envie de me sentir seul, plus jamais. Et donc du coup et, et donc du coup de cette promesse de plus jamais je vais me sentir seul vous rentrez dans une dépendance affective ou vous où où vous allez mettre toute une mécanique en place et c'est justement là que je voulais en parler c'est à dire quelles sont les stratégies que vous mettez en place justement pour pour assurer ce lien d'amour pour garantir que la personne va rester avec vous parce que c'est ça en fait vous partez sur une promesse de plus jamais je veux ressentir euh, la solitude, plus jamais j'ai envie de me sentir seule, plus jamais j'ai envie de me sentir abandonnée. Mais du coup, quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour maintenir cette mécanique, on va dire, de, de, de, de dépendance affective Alors, pardonnez-moi si ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais mon intention là, c'est de vous aider vraiment. Parce que c'est au moment où on met de la lumière. Sur, euh, sur notre propre caca qu'on peut changer les choses et parfois on, on, on met des choses en place qui sont conscientes et qui sont aussi parfois inconscientes et qui fait que ben voilà quand on est on est dans un on est dans un dans cette espèce de, de boucle dans lequel on s'en sort pas l'une des stratégies quand on est dans la dépendance, et je vous parle de ça, mais parce que je, je l'étais moi-même, attention, je ne m'exclus pas de cette histoire. Mais ce que je peux faire, en fait, ici, c'est de vous partager... Comment sortir de là Parce que je sais très bien de quoi on parle là. D'accord Donc, je, vous avez vraiment toute mon empathie dans cette histoire. Et en même temps, si moi j'ai pu m'en sortir, je suis ravie de vous offrir les outils aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire tout un long travail, mais juste suivez le live pas à pas. Et vous allez voir et processer, activer. Ce n'est pas juste écouter le live, mais faites-en quelque chose, faites-en une pratique et vous allez voir que vous allez, vous allez... Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. D'accord Ok. Quelles sont les stratégies, généralement, que l'on met en place quand on est dans la dépendance affective Pour maintenir l'autre et pour garantir que l'autre reste à soi, qu'est-ce que vous mettez en place Ça pourrait être déjà bien de prendre une feuille et de dire « qu'est-ce que je mets en place en réalité ?» Quelles sont les attitudes que j'ai Qu'est-ce que, qu que je dis Qu'est-ce que je fais pour garantir que l'autre reste avec moi Il y a une chose que l'on fait et qui marche à tous les coups, c'est la victimisation la maladie aussi et eh oui la maladie aussi c'est vraiment les deux éléments parce que on va se positionner dans un état où on n'est pas capable de où on ne s'en sort pas d'accord et on va créer de cette façon là on va créer un lien qui est un lien de nécessité un lien de besoin c'est quand même intéressant dans cette dans la manière dont on va créer le lien parce qu'on veut garantir que la personne est là, on est aussi sur un lien qui va être régi sur la morale. Ça veut dire que tu es une bonne personne si tu ne me laisses pas crever. Et tu es vraiment méchant si tu me laisses crever. Il y a un truc un peu de cet ordre-là. Mais c'est important d'assumer ça, en fait. De se dire, effectivement, je reconnais... Que, et je mets de la lumière. Je reconnais que dans mon mode de fonctionnement, c'est dégueu dégueulasse, c'est vrai. C'est pas forcément cool pour moi, ni cool pour l'autre. Mais en tout cas, c'est le moyen que vous mettez en place de se dire ok je me mets en état de faiblesse de fragilité pour créer la nécessité et le besoin de façon à ce que l'autre porte assistance l'autre soit là pour moi donc quelque part en fait on somme l'autre d'être là de part euh, on, on oblige quelque part l'autre à être là pour soi ok euh, euh, ok c'est ce que je veux dire donc en fait l'autre vous manifeste euh, ben, votre répond à votre besoin d'assistance et de présence il y a aussi euh, autre chose donc on, on, on va rentrer dans cette mécanique euh, de victimisation dans cette fragilité émotionnelle dans cette fragilité matérielle dans cette fragilité psychologique mais on peut aussi euh, ben, on, on se provoque inconsciemment bien sûr des maladies et de façon à ce que ça là par contre on garantit que l'autre va être là pour soi voilà mais c'est tragique, vous voyez. Donc l'idée ici, c'est que vous puissiez sortir de cette mécanique et que vous puissiez, un, prendre soin de vous, l'autre, obtenir l'amour que vous, vous souhaitez différemment. D'accord. Donc, ok, là, c'est pas très agréable, mais déjà, reconnaître votre propre mode de fonctionnement, c'est pas, un pas très important. Donc, vous voyez bien que la manière dont vous créez le lien est un lien de nécessité. Est un lien dans le besoin, dans l'assistance, dans, dans le besoin d'aide, mais ceci est différent du lien d'amour, d'une manifestation spontanée d'un lien d'amour, alors que c'est ça que vous désirez véritablement. Donc, une fois qu'on a mis en, en, en clarté les stratégies que vous utilisez, hein, il, y a, il y a une chose qui est importante, je, je vais revenir dessus. Là, on a des, là, je vous ai déployé les stratégies que vous utilisez pour justement euh, maintenir la dépendance affective. Vous voyez bien que vous avez un bénéfice secondaire à le faire parce que ça marche. Vous avez un bénéfice secondaire à maintenir cette attitude de victimite euh, ou la maladie aussi. Pourquoi Parce que ça marche. Parce que à chaque fois que vous allez le faire, vous allez obtenir de l'attention, de l'amour, de la présence, du soutien. Vous allez, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, qui viennent me voir en, en coaching et qui me disent, Armel, je suis dans, dans l'insécurité financière. Est-ce qu'on peut euh, euh, déprogrammer euh, cette mémoire J'ai envie de transformer ma vie. Oui, mais bien sûr. Mais la première chose, c'est déjà de reconnaître qu'il y a un bénéfice secondaire à être dans l'insécurité financière si on veut maintenir la présence et l'assistance de l'autre. Ça veut dire que la manière dont vous voulez entretenir le lien d'amour est garantie par la sécurité financière. Donc il n'y a aucun intérêt pour vous de, de, de retrouver de l'argent, d'être autonome. Pourquoi Parce que vous tremblez inconsciemment, vous tremblez à l'intérieur de vous parce que vous avez peur, vous avez peur de perdre l'amour de l'autre. Vous avez peur de vous retrouver seul. Est-ce que vous pouvez juste observer ça en vous Prenez un instant, seconde, est-ce que ça, ça existe en moi Peut-être que c'est pas l'insécurité financière, peut-être que c'est euh, si je suis heureuse, tout simplement si je suis heureuse, j'ai peur de me retrouver seule. Si je suis épanouie, peut-être que j'ai peur de retrouver seule, donc j'ai pas intérêt à l'être pour être garantie de, de, que la personne reste avec moi, qu que la personne soit là avec moi. Vous voyez Est-ce que vous pouvez observer ça en vous Et la question qui se pose, la question vraiment qui se pose. C'est est-ce que ça en vaut la peine Quand vous observez tout ça, qu'est-ce que vous prenez conscience Vous prenez conscience que votre but principal, c'est quoi En réalité, votre but principal dans tout ça, quand on est dans la dépendance affective, on veut ressentir de l'amour, on veut ressentir de la présence, on veut que cette, que ressentir, de, de ressentir une garantie d'amour. C'est ça en fait. Garantir que, garantir que l'autre sera toujours là pour vous. Vous avez besoin de ressentir ça. D'accord Est-ce que ça aussi vous pouvez le reconnaître en vous La question c'est quels sont les moyens que vous déployez C'est ok de vouloir ressentir l'amour de l'autre et de ressentir que cet amour elle est vrai. Elle est vraiment là. Et elle va rester là dans le temps. C'est ok, c'est correct ça. La question c'est pas ça. C'est pas tant le fait de vouloir se sentir aimé. Je trouve que c'est normal de vouloir se sentir aimé. Quand on a été écorché dans notre enfance et qu'il y a eu un manque d'amour, je comprends ça. Les personnes, souvent dans la spiritualité, on dit « Ah, il faut se suffire presque à soi-même. Il faut s'aimer soi. Euh, on n'a pas forcément besoin de l'autre. Moi, » Non, moi, je ne suis pas d'accord. <rire> Après, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que moi j'aime ressentir l'amour de l'autre j'ai pas envie si c'est votre objectif de vouloir être seul et de vous aimer et dans... c'est ok en fait c'est pourquoi pas mais moi personnellement j'aime être dans ce lien d'amour me sentir en sécurité dans ce lien d'amour ressentir que ce lien d'amour sera toujours là ça me fait du bien ça ça me fait du bien et je suppose que si vous regardez ce live c'est que ça vous parle donc la question c'est juste de se dire c'est ok avec ce, ce, ce besoin, ce besoin dans le sens ce désir de se sentir aimé, ce désir de sentir cette présence qui est là, ce désir de sentir que l'autre est toujours là pour soi. Ça fait du bien ça, d'accord Donc il ne s'agit pas d'abandonner ça, d'abandonner moi j'appelle le besoin dans le sens du désir, ce besoin et ce désir de la présence de l'autre. La question qui est le plus important c'est que vous puissiez déjà prendre conscience que la stratégie que vous mettez en place, elle est vraiment, elle est vraiment toxique pour vous. D'accord Donc, il s'agit de remplacer cette stratégie par une stratégie qui soit beaucoup plus écologique. D'accord Donc, la question c'est, en fait, dans, dans cette quête de la présence de l'autre pour ne pas vous sentir seul, vous êtes doublement perdant. Quand vous êtes dans la dépendance affective vous êtes doublement perdant et je vous parle en connaissance de cause pourquoi parce qu'on se fait mal on se fait mal on se met à mal si on est dans un état de victimisation on se met à mal on se met à mal pour obtenir pour obtenir euh, cette attention et cette présence de l'autre à quel prix vous voyez quel est le prix que vous allez payer au nom de quoi de l'amour mais l'amour c'est pas de la souffrance mes amis l'amour c'est pas de la souffrance si vous avez envie de vivre l'amour mettez en place vivez les choses pour que l'amour puisse se ressentir vraiment mais quand vous vous mettez à mal déjà d'une part l'autre vous aide l'autre vous assiste vous obtenez de l'assistance vous obtenez du, du, peut-être de la présence mais c'est une présence dans l'assistance c'est une présence dans le soutien c'est une présence dans l'urgence une présence dans la nécessité mais c'est absolument pas la manifestation spontanée pure de l'amour de l'autre envers vous c'est deux choses différentes alors que c'est exactement ça que vous avez envie de ressentir j'ai envie de sentir l'amour de l'autre pour moi et de me sentir choisi. C'est ça que vous voulez. J'ai envie de sentir que je suis au cœur de la vie de l'autre. Et j'ai envie de ressentir ça de manière... Je veux sentir que cet amour est vrai, profond, vraiment. C'est ça que vous voulez. Mais les l'attitude que vous avez, les moyens que vous déployez, vous amène à quelque chose qui est tout à fait contraire. Enfin, différent, on va dire. Puisque ce que vous allez ressentir là, c'est une présence dans le soutien, dans l'assistanat. Dans, dans, le, dans le soutien, vous voyez, dans l'assistance. Ce, ce n'est pas cette, cette émergence d'amour spontané. La personne, elle est là parce que la personne, elle n'a pas le choix. C'est vous. C'est comme si vous le mettez à genoux. Je te somme de m'aider. Je te somme d'être là pour moi. Mais la personne n'a pas eu cet élan spontané de lui-même, de, de venir vers vous. Donc en fait, ce que vous goûtez là, en réalité, c'est pour ça que c'est jamais suffisant. Vous êtes en dépendance affective. Depuis encore et pour l'instant vous y êtes parce que c'est jamais suffisant parce que ce que vous recherchez véritablement c'est pas ça que vous Si c'est ça que vous si c'est cet amour là que vous obtenez vraiment ça vous aurait suffi Mais en fait il ya quelque chose une part de vous qui Comprend bien ah ça fait du bien que la personne est là donc quand la personne est là vous êtes bien Mais après ben, très vite vous avez soif vous avez soif c'est vide, vous ressentez le vide à l'intérieur de vous. Mais parce que ce que vous avez obtenu, c'est une présence d'assistance. C'est une présence liée à une nécessité, à un besoin. Mais pas de l'amour lui-même. On peut aider quelqu'un à y mettre de l'amour, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas quelque chose qui va venir de la personne alors que c'est ça que vous voulez ressentir. Donc déjà, est-ce que vous pouvez aussi à ce stade observer que vous n'avez aucun intérêt à maintenir cette mécanique de la dépendance avec steve avec cette stratégie de victimisation dans lequel un vous vous mettez à mal deux vous obtenez pas ce que vous voulez vraiment vous n'obtenez pas cet amour et cette présence de l'autre qui où vous vous sentez choisi où l'autre décide d'être là avec vous et par amour pour vous vraiment donc vous n'obtenez rien de ce que vous voulez vous obtenez juste une bride d'une présence vous avez peut-être le sentiment que ok ça remplit mais je ne juge pas attention hein. j'ai vécu ça moi même j'ai vécu ça moi même mais la première chose c'est déjà de pouvoir prendre conscience que toute la mécanique qui est reliée à la dépendance affective excusez moi c'est vraiment de la merde c'est vraiment de la merde pour soi et c'est vraiment de la merde pour l'autre vraiment vous voyez et du coup, la question aussi qui peut se poser dans, dans, dans, dans toute cette mécanique, c'est de se dire, mais, je, si on inversait les rôles, si on inversait les rôles, imaginez que vous êtes avec quelqu'un, vous aimez cette personne, vous êtes ensemble, les sentiments d'amour et tout, ok, d'accord. Et puis, en réalité, cette personne, si on se disait vraiment les choses, c'est-à-dire, est-ce que tu veux bien m'aimer, euh, parce que moi, je veux bien t'aimer, bien sûr ok et que en réalité dans notre lien d'amour tu vas t'occuper de moi on va inverser les rôles imaginez que c'est à vous qu'on me demande ça d'accord vous qui êtes dans la dépendance affective comme moi aussi attention c'est ce que je me suis dit à moi même de pouvoir se dire mais si vous on vous dit écoute voilà ce que je te propose c'est qu'on s'aime ensemble et que tu vas t'occuper de moi je vais faire en sorte de... Non, j'ai je je, je, vraiment besoin de toi et ton rôle et ta mission dans cette relation de t'amour, c'est de t'occuper de moi matériellement, t'occuper de moi financièrement, t'occuper de moi, euh, de m'apporter tout, tout ce que moi, je ne suis pas capable et que je ne veux pas et, ou peu importe, vous voyez. Vous voyez bien que ça se questionne aussi sur la, sur la question de quel est le but de votre relation aujourd'hui avec l'autre est-ce que la relation d'amour que vous voulez vivre, la relation de couple que vous voulez vivre, vous voulez qu'elle soit basée sur une relation d'amour et de partage Ou est-ce que vous avez envie d'être dans une relation d'amour, de, de nécessité et de présence Je suis dans une relation où j'ai nécessité que tu sois là pour moi, j'ai un besoin que tu sois là pour moi, en fait. Et dans ce cas-là, si vous êtes dans cette configuration de la, de la dépendance affective, forcément, vous êtes en train de... Créer une relation qui est sur le sens du devoir, de, de, le sens de l'assistanat. Est-ce que c'est ça que vous voulez Est-ce que c'est ça que vous voulez Attention, hein, je vous dis tout ça pour que vous puissiez vous sortir de ça. Que, vraiment, vous sortir de cette dépendance avec Tibet? Est-ce que c'est ça Posez-vous la question, s'il vous plaît, vous mettez pause sur le live, qu'est-ce que je veux et si c'est ça qu'on me demandait, et s'il si y a une personne dépendante affective qui me demandait la même chose, je dirais oui, ça me plairait ou pas. Vous voyez, posez-vous toutes ces questions-là. C'est hyper important. Et quand vous aurez posé cette question-là, si vous vous dites, OK, en fait j'ai vraiment envie de sortir de cette mécanique parce que c'est vraiment la mécanique de la dépendance affective, parce que c'est vraiment la merde. Je suis doublement perdante. Moi, parce que je me mets dans une situation où je ne peux pas évoluer, ni financièrement, ni je ne peux pas m'autoriser à être heureuse vraiment. Et puis, je suis dans un espace limité. Ok Et deuxièmement, je suis doublement perdante aussi, parce qu'en réalité, le lien que je vis n'est pas le lien d'amour que je souhaite recevoir et partager avec l'autre. Et si vous êtes dans cet espace de dire, ok, j'ai vraiment envie de sortir de cette mécanique, alors là, je vous invite à faire la suite dans lequel on va chercher quelles sont les solutions. Comment faire pour sortir de la dépendance affective. La solution, mes amis, se trouve toujours dans la lecture précise du blocage. Quand on lit précisément le blocage, on voit précisément la solution. C'est comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai proposé, et je vous ai proposé justement, l'atelier sur la lecture 5D, parce que justement, la lecture 5d c'est comment je vais apprendre à lire mes blocages de manière précise parce que de cette façon là je vais trouver le remède et la solution d'accord donc ce qui est important ici c'est que hello et bienvenue alors comment faire pour sortir de la dépendance affective on a parlé tout à l'heure que le premier blocage que nous avons c'est effectivement au niveau de la un, une grande nécessité de prendre confiance en soi c'est important de vous réapproprier qui vous êtes vraiment de vous réapproprier vos qualités de vous réapproprier vos compétences aussi professionnelles dans le travail ça vous demande vraiment toutes les personnes qui sont dans cette dépendance affective vous avez besoin de réhabiliter la représentation que vous avez de vous même parce que pour l'instant vous avez besoin de l'autre pour ça vous avez besoin de réhabiliter le fait que vous êtes capable, vous avez euh, tout en vous pour construire la vie que vous voulez. Vous êtes capable de vivre dans la richesse, vous êtes capable de faire partie d'une classe sociale que vous voulez. Vous n'avez pas nécessairement besoin de quelqu'un pour ça. Vous n'avez pas enfin, nécessairement besoin d'être dans la dépendance pour pouvoir vivre ça. Vous comprenez Il y a vraiment il y a quelque chose, une restructuration à faire en soi par rapport à ça. Mais la question c'est de dire, ok, euh, je vais reprendre confiance en moi, je vais me restructurer en tant que femme, bien sûr, euh, comment faire Parce que beaucoup de gens parlent de la confiance en soi, il faut prendre confiance en ça, comment faire La confiance en soi, en fait, c'est un sentiment interne d'une assurance profonde et la reconnaissance profonde de toutes les qualités qu'il y a en moi, de toutes les compétences qu'il y a en moi. C'est ça la confiance. Je commence l'estime de soi. L'estime et la confiance de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que je m'apporte. Mais je vais orienter mon regard à reconnaître qui je suis vraiment. Et je vais donner de la valeur à qui je suis vraiment. Et si vous avez de la difficulté à reconnaître vos qualités, je vous invite justement prenez par exemple là prenez une feuille blanche et dire quelles sont les cinq qualités que vous aimez que vous avez que vous aimez chez vous quelles sont les cinq qualités écrivez les prenez écrivez-les sur une fiche parce que ça c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de, de... <rire> quelque chose c'est quelque chose que vous avez besoin de reconnaître de voir mettez ça une fiche placardez le quelque part de façon à ce que vous puissiez voir et reconnaître ça. Et sinon, choisissez des personnes que vous aimez. Choisissez trois personnes, cinq personnes. Et demandez-leur, quelles sont les qualités que j'ai Parce que vous avez besoin peut-être qu'on vous le dise pour le voir vous-même. Et ré Récupérez ça et ré intégrer ces qualités en vous. Intégrer, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, prenez des moments de silence ou de reconnaissance de soi à soi. Relisez ces fiches et vraiment fermez les yeux et Dites-vous je reconnais. Mettez la main devant sur le cœur et vraiment je reconnais. Je reconnais que je suis une belle personne. Je reconnais que ma façon d'aimer est une belle façon d'aimer. Je reconnais que je suis un cadeau pour l'homme. Je reconnais toute ma gentillesse, toute la bienveillance qu'il y a dans mon cœur. Je reconnais à quel point je suis une personne importante pour moi. Ok. Vous voyez, je ferme et je je reconnais ça en moi et je le ressens surtout. Ce n'est pas quelque chose qui est intellectuel. Ressentez véritablement en vous la fierté d'être vous. Je suis fière d'être moi. Je suis heureuse d'être la personne que je suis. Je suis une belle personne en réalité. D'accord Donc, réappropriez-vous, remettez vraiment ça. Euh, réappropriez les qualités que vous avez. Ok mais faites pareil aussi dans le cadre de votre travail. C'est-à-dire par rapport à vos compétences. Parce que parfois, effectivement, vous avez juste... Ok, je reconnais toutes mes compétences. Je reconnais vraiment à quel point je suis quelqu'un qui est brillante dans ce que je fais. Et pareil, amenez-vous cette propre validation de vous-même. Ça, c'est vraiment une chose. Mais, oh je cheveux... Mais, une fois que vous avez fait ça, à l'instant, vous allez le faire. Vous allez peut-être ressentir de la résistance, mais c'est normal, d'accord Mais c'est important de ne pas s'arrêter là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous continuez, continuez le process. Pourquoi Parce que vous voyez bien que il y a quelque chose en vous, où vous vous faites croire que si vous devenez quelqu'un d'autonome, si vous allez bien, si vous êtes heureuse, si vous êtes quelqu'un d'autonome, d'accord Vous êtes abandonné. C'est ça le problème. C'est que vous êtes sur cette structure identitaire, vous êtes construit sur cette structure identitaire où si vous vous sentez bien, si vous êtes une femme heureuse, si vous gagnez bien votre vie, vous êtes abandonné. Est-ce que vous pouvez reconnaître ça déjà J'arrête, je m'observe, je reconnais, je note sur ma feuille. D'accord Notez-le. En fait, c'est une... Est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai Dites-moi vraiment. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment vrai Que si vous vous sentez bien, merveilleusement bien, si vous êtes une femme autonome, vous, vous, vous allez être seule forcément Non, en fait. Non. Si vous avez envie d'être en lien avec quelqu'un, vous ne serez jamais seule. Tout simplement parce que vous n'avez pas envie. Donc vous ne serez jamais seule du fait de votre désir d'être avec une personne. Vous voyez Donc, déjà ça, c'est important de sortir de cette structure identitaire-là qui finalement articule toute votre vibration intérieure et de se dire, OK, je peux à la fois être heureuse, être autonome et être en lien. C'est pour ça qu'il y a une différenciation entre... Qu'est-ce que je décide Est-ce que j'ai envie d'être une femme autonome ou est-ce que j'ai envie d'être une femme indépendante Si je suis une femme indépendante, je n'ai pas le désir d'être en lien avec les autres. Ça ne m'intéresse pas. Je veux être une femme seule, épanouie, pourquoi pas je dis ça sur ce ton là parce que ce n'est pas du tout ce que je veux pour moi. D'accord, ce n'est pas du tout, ça ne m'intéresse pas ce plan-là. Être indépendante, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, je vais te vous dire une chose. Pendant très longtemps, j'ai été considérée comme une femme très courageuse. Très... Et moi, c'était comme ça que je me voyais. Moi, j'ai envie de me suffire à moi-même. Je suis forte, je suis une femme forte. Allez, je vais gagner ma vie par moi-même. Je vais m'en sortir par moi-même. Je n'ai pas besoin de, de l'autre pour être bien. Euh, ben, ouais, bon, ok. Mais ça, c'est plus ma cam. Vous voyez pourquoi Parce que si c'est pour finir seule, ça m'intéresse pas, <rire> pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous partage tout ça en espérant que ça vous fasse gagner du temps. Donc vous n'avez pas besoin d'être indépendante, mesdames, si vous n'avez pas envie. <rire> si vous aviez envie d'être en lien, vous pouvez faire le choix d'être une femme autonome. Quand vous êtes une femme ou un homme auto autonome, ça voudrait dire que j'ai quand même cette autonomie affective j'ai cette autonomie émotionnelle j'ai aussi cette autonomie matérielle j'ai cette autonomie peu importe en fait de là où vous êtes mais je suis capable d'être là pour moi je suis capable de m'apporter ce dont j'ai besoin et cette autonomie c'est ce qui me permet à la fois de dire je suis autonome et j'ai envie d'être en lien avec l'autre toutes les personnes qui sont autonomes sont dans ce désir d'être dans le lien avec l'autre je veux je ne veux pas être seule. Bah ben non, quoi, ça m'intéresse. Non, je suis autonome et à la fois, je sais que c'est important pour moi d'être en lien. Et dans la mesure où je pose ce désir, c'est le cas. D'accord Donc, je suis en lien. Mais du coup, ce qui est quand même extraordinaire, euh, c'est que quand vous êtes autonome et que vous vous portez vous-même, euh, que vous êtes une femme qui est heureuse, que vous êtes une femme euh, euh, oui, heureuse. Parce que Souvent, on se préoccupe de, de, de quel type de personnes Des personnes qui vont mal. Et les personnes qui vont bien, on se dit, ben, on ne se préoccupe pas d'eux. Mais est-ce que vous avez besoin qu'on se préoccupe de vous Est-ce que vous avez besoin qu'on vous aime C'est différent, en fait. il faut vraiment il faut choisir son camp. Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez qu'on se préoccupe de vous Est-ce que vous voulez qu'on vous aime Je vais noter ça. <rire> Est-ce que vous voulez qu'on se préoccupe de vous Est-ce que vous voulez qu'on vous aime Quand vous êtes quelqu'un d'autonome et que vous dites « Ok, aujourd'hui je m'autorise pleinement à être heureuse », vous devenez une femme rayonnante. Et donc, la relation que vous allez être avec l'autre, l'autre va être rentré en contact énergétique avec vous. Le premier contact est un contact énergétique et vibratoire. On rentre en contact avec vous, avec cette légèreté. Pourquoi Parce que vous, vous ne devenez plus un poids pour l'autre, mais bien au contraire. Parce que vous, vous, vous vous autogérez vous-même, vous savez gérer vos émotions, vous êtes bien matériellement, vous êtes autonome, vous êtes structuré, vous voyez. Vous êtes une femme qui est heureuse aujourd'hui. Et la relation que vous allez ressentir là, c'est une vraie relation d'amour. Les gens viennent à vous parce que vous êtes vous pour cette vibration que vous avez pour cette énergie que vous avez pour partager les choses avec vous vous devenez une présence qui est joyeuse qui est agréable on, on se sent bien vous voyez on se sent bien et moi je vois vraiment la différence entre avant et maintenant ou vraiment aujourd'hui je vois à quel point les, les personnes sont bien quand ils sont en ma présence et ils le disent même dit j'adore être avec toi parce que d'abord je suis je me sens libre d'être moi mais quel beau cadeau vous voyez quel beau cadeau la personne n'est pas tenu être là tout le temps il peut vivre sa vie tout en étant avec moi mais c'est génial quel est le meilleur cadeau que d'aimer en, en, en, en pouvant en étant soi même mais ça c'est vraiment possible de pouvoir dire ok l'autre il peut être lui même quand il est avec moi parce qu'il n'a pas la cette responsabilité, ce sens du devoir de déjà de me gérer, de me porter, de non en fait. C'est cool quoi, c'est léger, c'est cool. La personne se sent bien, vous devenez une présence qui est sollicitée. Vous comprenez Vous devenez une présence qui est sollicitée plutôt qu'une présence sollicitante. C'est différent. Ah, c'est bien ça ce que je viens de dire. <rire> je le note. Donc, euh, vous avez tout à gagner, en fait, à vous autoriser, à, à, à, à vous sentir bien, à prendre confiance en vous, parce que vous allez construire le lien d'amour exactement tel que vous avez envie de le goûter. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a un petit, un petit moment où quand vous allez ressentir que vous êtes heureuse, il y a forcément cette mémoire qui va se réveiller en disant, mais si, hello et bienvenue à tous. Ah, mais là, si je suis heureuse, forcément il n'y aura plus il n'y aura plus personne quoi voilà je vais me sentir seule. les gens vont pas s'intéresser à ma vie mais ça c'est une croyance c'est important si c'est le cas que vous êtes observateur de dire ça c'est une croyance de, de votre blessure passée, de cette mécanique de la dépendance affective mais cette mécanique c'est plus d'actualité pour vous aujourd'hui dites le vous c'est pas d'actualité je ne veux plus de ça aujourd'hui d'accord donc on laisse ça de côté parce que votre objectif aujourd'hui c'est quoi c'est de se dire moi ce que je décide je décide de me sentir bien d'être complètement heureuse et si je suis heureuse je suis rayonnante et si je suis rayonnante je suis une présence qui est agréable d'accord une présence qui est du coup sollicitée. je suis sollicitée à travers une énergie agréable d'amour wow, c'est génial et donc de cette manière là c'est la raison pour laquelle de manière naturelle je dépose ça que les gens viennent à moi je suis en lien avec les autres et je suis dans un lien d'amour vraiment et ça ça fait du bien ok et il y a une dernière chose que j'aimerais vous rajouter justement dans ce process c'est de vous rappeler que vous êtes créateur suprême de votre réalité ça veut dire que tout ce que vous déposez à l'intérieur de vous qui est vrai pour vous aujourd'hui et qui est relié à un vrai ressenti, on se dire, tout ce que vous déposez dans votre, dans votre cœur, dans votre vibration intérieure, toutes ces nouvelles décisions que vous allez prendre par amour pour vous, vont se refléter dans la réalité. C'est parce que vous êtes dans la croyance limitante que si je suis autonome et heureuse, les gens ne seront plus là pour moi. Je vais être abandonnée. Les gens n'ont plus la nécessité d'être là pour moi. Mais c'est parce que vous êtes dans cette croyance-là que c'est la réalité que vous allez vivre. Vous voyez C'est-à-dire que chaque fois que vous allez vous sentir bien, vous allez voir qu'il n'y a personne. Il n'y a personne parce que c'est ce que vous vibrez. Mais ce n'est pas qu'il n'y a personne parce qu'il n'y a personne. C'est ça que je voudrais vous dire. Il n'y a personne quand vous vous sentez bien parce que c'est la résultante de ce que vous croyez tellement fort à l'intérieur de vous. Si vous changez la mécanique de je fais le choix aujourd'hui d'être une femme autonome, heureuse, euh, euh, d'une présence qui est sollicitée, qui est joyeuse, qu les gens aiment être avec moi, c'est ça le truc. Et, et je suis en lien justement, mais dans un véritable lien du coup, celui que j'ai envie de goûter, où les gens me manifestent spontanément, de manière naturelle euh, et pure, que les gens aiment être avec moi. Ah. C'est ça que je veux et c'est ça, c'est ça ce que je choisis pour moi aujourd'hui. C'est ça que je choisis, que je décide de vivre. Ah, super Et donc une fois que vous avez pris cette décision-là, vraiment, ressentez-le dans votre cœur. Répétez-le tout le temps de façon à ce que vous puissiez revenir que c'est ça, que vous avez tous les bénéfices à, à prendre cette décision-là pour vous. Et surtout, dans les jours qui vont suivre, je, vous ai, vous, je vais vous inviter à être vigilant, soyez vigilant dans votre propre comportement parce que de manière automatique si vous avez adopté la victimisation comme étant un moyen pour obtenir de l'attention forcément ça va se déclencher de manière automatique mais quand vous allez prendre cette décision là je vais vous inviter à surveiller justement faire un pas en arrière pour observer votre attitude de façon à ce que vous puissiez aussi changer de comportement et changer votre vocabulaire aussi la manière dont vous allez formuler les choses au lieu de formuler les choses dans la nécessité, dans l'urgence, de formuler votre désir d'être avec l'autre. Et donc, voilà, surveillez-vous pour changer de comportement. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi de plus pour que vous puissiez sortir de la dépendance affective Il y a quelque chose que j'ai connecté tout à l'heure. J'aimerais bien revenir sur l'information. C'était quoi déjà euh... Ah oui Quand je dis de l'importance d'être autonome, autonome, ça veut dire... Que je suis quelqu'un qui tient debout. D'accord Mais autonome, ça ne veut pas dire que je ne demande pas de l'aide. Ça ne veut pas dire que je fais tout, moi, toute seule. Non, mes amis, non. Ça voudrait juste dire que je me donne le droit. Je me donne le droit. Je me donne cette autorisation aujourd'hui d'être une femme heureuse, épanouie. Je me donne le droit d'être dans cette autonomie émotionnelle. Je sais gérer mes émotions par moi-même. Mais quand je pleure, j'ai besoin d'une épaule. Je demande de l'aide. Je demande, tu me viens, j'ai besoin d'une écoute. Vous voyez Mais ça ne sera pas sur la même énergie. Je ne demande pas de l'aide pour avoir de l'assistance dans la dépendance affective. Mais parce que c'est ce qui me fait du bien. D'accord c'est... Ça se positionne différemment, vous voyez. Alors, est-ce que je peux exprimer ça avec des mots encore beaucoup plus clairs dans le sens où... Euh, où euh, je demande de l'aide parce que je veux que mon expérience, elle soit douce. C'est ça l'intention, en fait. Je demande de l'aide parce que je veux que mon expérience soit douce. C'est ça. Mais je ne demande pas de l'aide parce que je suis dans une dépendance où je veux ressentir impérativement, je veux ressentir et là je veux avoir la garantie que l'autre est là pour moi c'est pas pareil d'accord l'intention n'est pas pareil voilà je pense que ça c'est vraiment important pour moi ok bon j'espère que si vous regardez ce live je pense que vous avez vraiment un process sur ce sur ce pour sortir de la dépendance affective euh, si vous avez alors il y a plusieurs choses de support qui peuvent vous aider euh, par rapport à ça, faites déjà de votre côté, si vous sentez qu'il y a vraiment des réels blocages, que vous n'y arrivez pas, que vous avez besoin d'un accompagnement en coaching faites le moi savoir, d'accord euh, sur mon site internet ou sur ma bio il y a, j'ai deux accompagnements sur trois semaines ou sur deux mois si c'est un peu plus approfondi mais je peux aussi faire des séances à l'unité donc n'hésitez pas à me contacter actuellement il y a le coaching flash qui est à votre disposition 30 minutes si vous avez besoin d'aide pour débloquer ça rapidement, c'est un coaching à prix doux. Profitez-en vraiment. C'est une offre qui est valable tout le mois de décembre. Autre chose aussi pour vous aider à aller un petit peu plus loin, sur mon site internet, vous allez voir une formation en ligne sur les émotions, sur la gestion de A à Z de vos émotions. Vraiment, vraiment, si vous avez envie de vous faire un cadeau pour Noël, je pense que <rire> c est, c est, cette formation en ligne, vous allez l'utiliser à vie. Parce qu'on a tous besoin de savoir gérer nos émotions, vraiment quoi. On va arrêter à chaque fois d'attendre la nécessité. On peut apprendre à se consoler soi-même, on peut apprendre à se relever soi-même. Je trouve même ça indispensable, vous voyez. Mais là, c'est vraiment une formation qui est complète, parce que c'est vraiment, comme je dis, une gestion de A à Z. C'est vraiment très complet, vous allez voir. Je n'ai pas encore vu de formation en ligne qui soit aussi complète que celle que je vous ai proposée là. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait. De cette manière-là, donc je trouve que c'est un beau cadeau que vous pouvez vous, vous offrir. Sinon, il y a aussi une troisième chose que vous pouvez faire si ça vous dit. Si vous avez vraiment envie de mettre, vous avez de la difficulté à mettre de la lumière sur vos blocages, il y a la lecture, l'atelier la, lecture 5D qui va vous permettre justement d'avoir un éclairage sur vos blocages parce que plus vos blocages vont être précis dans, dans la lecture, plus vous allez avoir la solution. C'est instantané. Je lis mon blocage, la solution se présente naturellement d'accord donc on commence le 11 euh, ce dimanche 11 décembre pour la lecture 5d le lien est dans ma bio aussi voilà donc n'hésitez pas à mettre un commentaire euh, si vous passez par là euh, aussi comment comment vous vivez le process et comment c'est pour vous en tout cas c'est vraiment avec cœur que je vous ai partagé d'être là pour vous c'est comme une séance là ensemble donc euh, faites-en quelque chose de ce live et et surtout euh, prenez bien soin de vous prenez bien soin de vous vraiment <rire> je vous embrasse avec tout mon cœur et si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas, je reste à votre disposition avec grande joie s'il y a des questions à bientôt les amis